Pendant longtemps, nous avons considéré que l'océan était invulnérable. En fait, de plus en plus, on se rend compte que euh, le fonctionnement de l'océan est le résultat d'équilibres qui sont très très fragiles. Et ces équilibres étant très fragiles, on se rend compte que l'océan est un colosse au pied d'argile. Alors pendant des décennies, on a considéré que l'océan était en quelque sorte un puits sans fond. On a déversé volontairement ou involontairement tous nos déchets. Et du fait, de ce fait, nous lui imposons une, une pression toujours plus importante. Et ces pressions ne font qu'augmenter avec le changement climatique. Donc certains équilibres sont rompus et le fonctionnement de l'océan change déjà. Donc je vais vous parler de certaines des pressions qui s'exercent sur l'océan et l'homme suite à nos activités. En particulier des pollutions qu'elles engendrent. Donc là en ce moment je suis à Brest. Et un exemple qui me vient immédiatement à l'esprit euh, concerne finalement les pollutions qui résultent de nos activités agricoles. En Bretagne on a beaucoup d'élevages porcins. Et traditionnellement, on étend en fait le lisier sur les champs pour fertiliser les cultures. Alors, une partie de ce lisier ruisselle, se retrouve dans les cours d'eau et rejoint finalement l'océan. Et en manche, la circulation océanique fait que les temps de résidence des masses d'eau sont relativement longs, ce qui donne le temps à certaines algues, notamment des ulves, donc les algues vertes, de, de pouvoir utiliser les nutriments qui sont apportés par ces lisiers. Donc ces algues elles prolifèrent, elles vont éventuellement s'échouer sur la côte, faire de grandes, grandes masses, en fait, donc les marées vertes, de grandes, grandes masses euh, d'ulves qui sont présentes sur, euh, sur les estrants. Et en se dégradant, ça va engendrer tout un tas de nuisances, y compris des nuisances olfactives, mais aussi parfois, en fait, euh, des nuisances qui sont dangereuses pour l'homme. Donc euh, c'est ce qu'on appelle en fait une pollution euh, agricole ou euh, des par des macro -polluants. Mais euh, une autre pollution chimique qui euh, en fait est moins visible des micro cette fois-ci, mais tout aussi préoccupante, euh, ça concerne par exemple les perturbateurs endocriniens. Euh, c'est des molécules qui ressemblent à, à nos hormones. Donc on en utilise hein, aussi une grande quantité, hein, que ce soit... Euh, au niveau de notre agriculture, mais aussi, en fait, dans notre vie de tous les jours, à la maison, euh, euh, voire même euh, dans nos médicaments. Et euh, ces perturbateurs endocriniens, euh, pareil, rejoignent, en fait, euh, l'océan à travers le, le réseau euh, fluviatile, euh, le ruissellement, et ainsi de suite, et se concentrent aussi, en fait, euh, dans l'océan. Et donc ici, là, j'ai mis euh, l'exemple de la plie, ou du carlet, et euh, finalement, les plis euh, sont impactés justement par euh, ces perturbateurs endocriniens. Euh, J'aurais tendance à dire qu'ils ne savent plus à quel sexe se vouer. C'est-à-dire que ces perturbateurs euh, vont faire que certaines plis mâles euh, se féminisent, euh, que les plis femelles se masculisent, masculinisent, pardon. et euh, finalement, en fait, ça va engendrer des problèmes de reproduction. Et donc, l'appli, c'est un exemple, mais euh, il y en a tout un tas en fait, euh, d'exemples comme ça, y compris en fait, chez l'humain. Et donc, euh, voilà, une, je dirais, euh, c'est un impact en fait, sur l'homme. Et euh, la meilleure manière en fait, d'y remédier, c'est soit euh, de limiter nos usages, ou alors euh, de faire en sorte que euh, ces perturbateurs ne rejoignent pas l'océan. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler des métaux lourds. Euh, ici, ce que vous voyez, c'est euh, des photos de gens qui ont été, euh, eu des séquelles neurologiques euh, liées à l'ingestion en fait, de poissons contaminés par le mercure. Euh, c'est ce qu'on appelle la maladie de Minamata. Donc, euh, au Japon, dans la baie de Minamata, euh, il y avait une entreprise qui déversait, ou une industrie qui déversait ses déchets euh, directement dans l'océan et ces déchets étaient contaminés par le mercure. Et en fait ici, on a un, un problème d'accumulation du mercure justement le long de la chaîne alimentaire, ça s'appelle la bioaccumulation. Donc il est d'abord euh, accumulé par des micro-organismes qui vont être euh, ensuite ingérés par des organismes un peu plus gros, ensuite par les poissons et ensuite euh, par des poissons euh, tout en haut de la chaîne alimentaire. Et à chaque fois, la concentration du mercure au sein de ces organismes augmente. Et nous, humains, consommons justement ces euh, prédateurs supérieurs, et euh, bah, dans le cas de Minamata, euh, ces Japonais se sont retrouvés avec des concentrations importantes et ça a engendré des séquelles neurologiques. Alors cette catastrophe a ouvert les yeux euh, du monde, et oui, du monde, et euh, finalement, euh, depuis, euh, la situation a changé, on a créé des lois qui encadrent ces déversements, donc ça s'est amélioré. Mais euh, finalement, le mercure ou d'autres métaux lourds, ils ne sont pas forcément euh, uniquement produits par les industries. Euh, par exemple, à chaque fois qu'on utilise notre voiture, euh, on émet des métaux lourds euh, qui sont présents naturellement dans l'essence. Et ces métaux ou ces polluants qui sont injectés en fait, dans l'atmosphère, Vont finalement voyager sur des très très grandes distances. Et paradoxalement, euh, l'Arctique est une des régions les plus polluées aux métaux lourds parce que euh, des polluants qui sont injectés euh, en Europe ou euh, aux États-Unis ou en Chine euh, vont voyager euh, sur des grandes distances et se retrouver concentrés en Arctique. Et les Inuits euh, aussi sont vulnérables en fait à à ces, ces pollutions ou contaminations par les métaux parce que traditionnellement, ils mangent euh, des organismes qui sont des prédateurs supérieurs, des mammifères marins, des poissons, des oiseaux. Et euh, en ayant réalisé euh, tout un tas d'études et de, des études médicales, ben, des suivis médicaux, euh, ben, on s'est rendu compte que les Inuits avaient de grandes quantités de métaux lourds euh, dans l'organisme et on s'est aussi rendu compte que euh, certains enfants, voire même des adultes, euh, souffraient en fait, de problèmes neurologiques et développaient, par exemple, euh, des retards euh, congénitaux et ce genre de choses. Donc là, on a un exemple flagrant qu'une euh, pollution qu'on a engendrée euh, dans nos régions euh, voyage sur de, de très très grandes distances et peut impacter en fait, euh, plein d'autres régions. Euh, et donc, euh, on va dire, on est en train de mondialiser euh, notre pollution. Enfin, je voulais finir avec une pression que nous imposons à l'océan, et à la biodiversité qu'il abrite, et à laquelle on ne pense pas forcément. Euh, le commandant Cousteau présentait l'océan comme le monde du silence. En fait, rien n'est moins vrai. Si on tend l'oreille ou si on utilise un, dry, un hydrophone, voilà ce qu'on entend. Donc, vous avez euh, ici, là, vous entendez... Un paysage acoustique euh, qui a été pris euh, pas loin de Brest, à l'île de, de Molène, à côté de l'île de Molène. Et euh, ici vous entendez euh, le bruit des vagues, euh, des phoques, euh, mais aussi en fait euh, tout un tas d'organismes qui vivent sur le fond. Et donc c'est un paysage très très vivant et c'est pas du tout silencieux. Ici vous avez un paysage acoustique qui a été capté au large de l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, vous avez des mammifères marins, et puis vous avez un cargo qui passe. Alors c'est une vraie cacophonie, euh, c'est énorme. Et euh, les mammifères marins sont perturbés, mais en fait finalement, pas que ça. Il y a des collègues qui ont réalisé des études sur les huîtres, et ont montré que même elles pouvaient être perturbées. En fait, quand on place une huître dans un environnement sonore important, elle a du mal à s'alimenter, elle a tendance à refermer ses valves et elle a du mal à s'alimenter. Donc finalement c'est tout un tas d'organismes au sein de l'océan qui sont impactés par ces bruits d'origine anthropique. Et euh, enfin, j'aimerais terminer par vous montrer cette carte. Ici ce que vous voyez c'est le trafic moyen maritime en 2017. Et là vous pouvez voir que c'est la totalité de l'océan en fait, qui est impactée par ces bruits de cargo et d'origine anthropique. C'est un peu comme la pollution par les métaux lourds. On a vraiment une pollution globale. Et en fait, encore plus, je dirais, à l'avenir, puisque certaines zones vont devenir navigables suite au changement climatique, avec la fonte des glaces, comme le passage du Nord-Ouest ou d'autres passages qui sont proches des pôles. Donc le tableau, il est relativement noir, mais en fait, on peut encore renverser la vapeur. Et euh, n'oubliez pas que finalement, c'est les petites rivières qui vont faire les grands océans.